quand est-ce que c'est le bon moment de créer une holding par rapport à la création de tes SCI Une holding, c'est en fait un peu un chef d'orchestre de euh, plusieurs sociétés qui sont en dessous. C'est une société chapeau avec plusieurs sociétés en dessous. Il y a euh, un triangle euh, assez intéressant et qu'on explique qui est d'avoir une holding avec une société commerciale, SARL, EURL, euh, SAS, SASU et de l'autre côté, une foncière, une société civile immobilière, voire plusieurs sociétés civiles immobilières. Quand tu crées une SCI, est-ce que c'est intéressant de créer directement une holding Sauf à faire euh, certains montages, euh, parce que tu veux investir tout seul et que tu as besoin euh, d'être personne physique et d'être personne morale au sein de, de l'ensemble. Ça peut être opportun, mais d'une manière générale, quand tu crées une société, tu n'as pas forcément besoin de créer ta holding tout de suite. La holding, c'est bien beau et euh, ça fait rêver pas mal de monde, mais ça a aussi des frais des frais de constitution et ensuite des frais de gestion. C'est-à-dire que tu augmentes le nombre d'exercices comptables que tu vas devoir créer chaque année. Tu vas devoir faire une comptabilité pour chaque société, une comptabilité pour la holding, alors on va revenir là-dessus. Une société civile immobilière est une société, c'est donc une personne morale. Une société commerciale, SAS, SARL, est une personne morale. Ta holding est encore une autre personne morale et tu dois faire une comptabilité par personne morale, par société. Donc tu rajoutes des frais de constitution et des frais de gestion, et chaque année des frais aussi de publication au niveau des assemblées générales, etc. Donc faut il faut qu'il y ait une logique, et comme toujours, faut il faut qu'il y ait une logique globale, et que les coûts, ce que ça va te coûter, est largement inférieur à ce que ça va te rapporter, parce que ça va te coûter en argent et ça va te coûter en temps de gestion, malgré tout, même si tu délègues, il y aura quand même de la coordination à mettre en place. C'est là que la holding va être intéressante, c'est que ça va te permettre de passer de l'argent de la société A vers la société B en limitant au maximum ton imposition. Elle va être epsilon, c'est-à-dire elle va être vraiment euh, très très très très petite. Et c'est ça la magie de la holding, c'est de passer de l'argent de l'une à l'autre. On en parle avec Robert Kiyosaki, l'auteur du livre « Père riche, père pauvre » qui est de se payer en premier, de laisser à l'intérieur de la société le reste, de se payer ce dont on a besoin. Et de se servir de la, de la société, donc la personne morale, pour s'enrichir. Tu n'as pas besoin de prendre 4 000 euros par mois. Tu as besoin de prendre 2 000 euros par mois. Quand tu es salarié, tu prends tes 4 000 euros, point barre, tu n'as pas le choix. Quand tu es ton propre patron, quand tu as tes sociétés, tu prends l'argent dont tu as besoin. Du coup, tu as essayé, il va y avoir de la trésorerie. Donc soit à un moment, tu en as besoin pour vivre... Et là, tu vas la sortir, que tu es bénéficiaire dans ta, ta SCI, et tu vas sortir de l'argent directement via la holding, via des dividendes, via potentiellement un petit salaire. Voilà, il y a plusieurs possibilités, mais tu vas sortir. Soit tu n'as pas besoin de cet argent, où il y a une partie dont tu n'as pas besoin, et que tu vas cir faire circuler dans une autre société via des conventions de trésorerie pour pouvoir réinvestir cet argent, soit dans une activité commerciale, soit dans une autre société civile immobilière. Je t'ai fait une vidéo pour t'expliquer euh, en quoi c'est pertinent de mettre en place plusieurs sociétés civiles immobilières. Ce n'est pas toujours pertinent, mais dans certains cas, ça l'est. Et là, du coup, tu vas pouvoir en fait transférer de l'argent de l'une à l'autre en limitant au maximum la friction fiscale. Tu vas pouvoir descendre énormément le, le, le pourcentage de, de fiscalité sur euh, l'argent que tu vas gagner. Et c'est ça l'intérêt de la holding. C'est au moment où c'est opportun de réduire ta fiscalité. Un warning par rapport à ça, c'est que quand tu vas avoir un contrôle fiscal, si tu en as un, on va te demander pourquoi tu as fait les choses. Il faut que tu aies préparé un discours cohérent avec ton expert comptable. J'espère que tu en auras un. Pour que le discours ne soit pas « Ok monsieur, <rire> j'ai voulu tout simplement faire un montage que j'ai vu sur Internet pour réduire au maximum mon imposition. » Ça, ça s'appelle un abus de droit fiscal. C'est-à-dire que si tu fais un montage exclusivement pour réduire tes impôts et que tu le dis, tu seras redressé. Par contre, tu fais un montage que tu justifies. Et ça, ton expert comptable, il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu prépares ton discours avant avec l'expert comptable et ton, ton expert comptable, tu trouveras les arguments qui correspondent à ta situation pour justifier le montage qu'il va te proposer. Tout simplement. Et tu diras le discours qui t'a donné. En fait, c'est très simple. Il faut, donner, il faut dire à la personne le discours qui l'intéresse. Lors d'un de mes derniers séminaires, il y avait un expert comptable qui a, qui a intervenu et qui disait, à juste titre, souvent, le redressement les redressements qui se passent mal. Ce n'est pas le problème de ce qu'il y a à l'intérieur des comptes, c'est le problème de ce qu'a dit le client, donc de ce qu'a dit la personne qui se fait redresser. Si tu n'es pas sûr, tu ne parles pas. Il vaut mieux pas trop parler et euh, potentiellement euh, euh, inviter son, son expert-comptable à une interview euh, pendant, avec le, la personne qui te contrôle. C'est mieux que de dire des grosses bêtises. Et ne parle pas trop, mais prépare-le voir. Tous les montages sont justifiables, mais la justification que tu vas donner n'est pas forcément celle que euh, la personne veut entendre en face de toi. Et ton expert comptable, il a l'habitude, c'est sa vie les redressements, puisqu'il a un portefeuille énorme de clients, donc dedans forcément il a des redressements. Euh, J'ai pas envie de dire au quotidien, mais c'est son quotidien de gérer avec son équipe des gens qui se font redresser, qui se font contrôler. Donc il a les discours exacts qu'il faut euh, indiquer. Et du coup, toi, ton objectif, c'est monter la holding. Au moment où c'est important et où c'est opportun pour toi. Donc pas au début il n'y a pas besoin d'avoir trois essais si tu as un appartement, il y avoir une holding si tu as un immeuble. C'est pas opportun. C'est dans 95% des cas pas opportun. Fais-le au bon moment et prépare avec l'expert comptable le fait ok. Maintenant si je me fais contrôler c'est quoi l'argument objectif qui fait que j'ai monté euh, ma structure. Et ça ne doit pas être simplement euh, d'avoir diminué euh, de 40% mon imposition. D'abord et c'est une vidéo un petit peu technique, un peu spécial, mais c'est très important parce qu'on entend pas mal de choses sur Internet, sur les SCI, les holdings, et euh, tout le monde veut monter euh, tout dans tous les sens. Des fois, il faut se calmer, respirer et voir est-ce que c'est opportun de le faire pour toi. Donc, et ça a des coûts. Hein, Ce n'est pas quelque chose de, de, de gratuit. Et derrière, c'est chronophage et ça a des coûts récurrents. Donc, si chaque année, en fait, tu le fais, mais ça ne te fait pas gagner d'argent, ça va te coûter de l'argent de le faire. Donc, attention à ça. Si tu as des questions par rapport à ce sujet de ASC de la holding et quand la n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, n'hésite ben pas à mettre un gros like, ça fait toujours plaisir. Et pour te remercier également, je te propose une session stratégique de 45 minutes offerte avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Le but, ça va être de mettre en place ton plan d'action à 30 jours et à 90 jours, voir tes objectifs, voir ton état d'esprit et voir si ça match pour pouvoir rejoindre nos programmes et qu'on commence à t'accompagner vers l'atteinte de tes objectifs pour vivre tout simplement la vie que tu mérites. Donc, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Regarde s'il reste des places au moment où tu vas voir cette vidéo, j'espère pour toi. Donc, n'hésite pas et dans ces cas-là, saisis l'occasion de faire cette session stratégique offerte avec, donc ce sera soit avec moi, soit avec quelqu'un de mon équipe. On fera euh, le tour de tes objectifs et on te fera tourner ton plan d'action à 30 jours, à 90 jours, tranquillement. D'ici la prochaine vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action, prends ta session stratégique tout de suite pour combiner la chance de discuter ensemble et deviens un producteur. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao